Bonjour, c'est Franck de Créolinium. Bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui, petit truc et astuce, un petit tuto rapido. Euh, rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous proposer de remplacer les peignes de sécurité par. Les brosses à ongles, bleu, blanc, rouge pour être chauvin. Donc, ça coûte, ça m'a coûté 1,67€ dans un magasin style action ou l'incroyable, enfin un truc comme ça, le magasin pour bonnes femmes. Euh, je n'ai rien contre les bonnes femmes, hein, je tiens à préciser. Euh, donc, ouais, 1,67€, enfin, ce n'est pas mon genre de magasin, c'est ça que je veux dire. Hein. Euh, je vous garantis que cette petite brosse-là, elle retient largement mieux que ça. Euh, je sais pas combien en résistance ça peut tenir, mais c'est euh, affreux. Enfin c'est affreux. Non c'est pas affreux. Euh, ça résiste à un truc de dingue. Je l'ai. J'y pensais plus et euh, en fait c'était fourni avec cette machine-là. Je n'avais jamais compris pourquoi et c'est en allant sur internet que j'ai compris à quoi ça sert. Mais Il y a bien longtemps. Hein, en... Entre temps je m'en suis servi. Euh, c'est ultra efficace, ça coûte ultra pas cher et c'est ultra pratique. Donc si vous ne voulez pas acheter ça qui coûte au bas mot à peu près euh, allez, entre 15 et 30 balles. Achetez ça. Les 3 pour 1,67€. Voilà. C'est euh, bien pratique. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va passer à l'atelier. Enfin dans l'atelier dans l'autre partie. On va couper euh, cette partie-là. On va essayer de rectifier euh, le petit arrondi qu'il y a ici. On va le mettre droit. Ça, sur les trois brosses. Ensuite, on va percer deux trous pour venir accueillir des vis qui vont être fixées elles-mêmes sur un morceau de bois. Un contreplaqué ou un ménaglo ou ce que vous voulez. Euh, dans ce morceau de bois, il va falloir faire deux réunions, comme celle-là, pour pouvoir venir coulisser sur les rails hantés. Et si tout se passe bien, vous verrez que euh, la résistance elle est terrible. Bon, ça y est, le plus gros effet, c'est-à-dire couper les, quatre, les trois manches, pardon, bleu, blanc, rouge, encore une fois, hein. joli. Hein. Euh, donc maintenant, je vais percer deux trous par brosse et ensuite venir les fixer sur un morceau de bois que j'aurais au préalablement euh, percé et rainuré pour accueillir des vis qui vont bien. Donc voilà, les trous sont faits à l'arrache, je sais. J'aurais eu un étau, ça aurait été vachement plus simple. J'en ai un, mais je ne sais pas où je l'ai mis, donc bon, bah c'est pas bien grave. Euh, maintenant, je vais réaliser trois petits médiums contreplaqués avec des, des, des trous oblongs pour pouvoir recueillir les vis qui vont bien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Rien de compliqué pour l'instant, c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, ça va rester à la portée de tout le monde de A à Z. Donc voilà, la table de défonceuse va servir dans son premier projet. Alors, euh, j'ai fait des... des petits bouts de médium de 12 par 25. Et je vais venir faire une rainure à 1 cm du bord. Arrêtée à 3 cm à chaque extrémité. Et pour faire cette rainure, je vais venir me mettre en butée... Sur cette butée, je vais venir descendre ma pièce tout doucement. Comme la fraise va tourner, bah, ça va venir attaquer le bois forcément. Et je vais pouvoir venir faire mes rainures arrêtées. Pareil de l'autre côté. hop, Et ça sur les trois morceaux. Allez, place, aux... place à la défonceuse, c'est parti Alors voilà, mes sont faites. Je pense que tout le monde a vu comment ça se passait. Donc, des écrous qui vont venir là avec des têtes bizarres, je ne sais plus comment on appelle ça. Pour venir régler comme on veut, dans tous les sens. Pareil ici. Je pense que tout le monde a bien compris l'utilité de la chose. Donc maintenant je vais passer à la réalisation des morceaux de bois qui vont accueillir les brosses et qui vont être fixés sur ces parties-là. Alors j'ai préparé des petits morceaux de bois, là où vont être fixés les, les brosses, ces morceaux de bois vont être fixés eux-mêmes sur les morceaux que j'ai préparés euh, tout à l'heure à la défonceuse. Alors pourquoi un biseau comme ça bah, C'est simple, hein, pour venir euh, mettre ma vis papillon le plus près possible pour gagner de la place sur la longueur. Sur la longueur de réglage, pardon. Donc, euh, je vais venir fixer ça tranquillement là-dessus. Rien de compliqué, encore une fois. Alors, je vais le visser, hein, je vais pas me casser le baobab. Euh, ensuite, je viendrai fixer ça là-dessus. Et j'aurai mon featherboard de fait. Mon peigne fait, quoi. pour rester français. Donc pour simplifier la chose euh, pour coller ou visser mes, mes morceaux de bois bah je vais faire un, un truc qui va me positionner mon morceau de bois parfaitement je vais le pré avec de la néoprène en bombe ça m'évitera que ça bouge quand je vais visser ça va être vachement plus simple Donc maintenant, une fois que les, les trois morceaux de contreplaqué noir sont positionnés sur les morceaux médiums, ben on peut passer au vissage. Alors, il faut faire attention que ça ne déborde pas euh, sur le parement, de façon à ne pas être gêné quand on va positionner le, le peignet. Alors, j'ai fait des avant-trous pour pas que ça éclate mon contreplaqué. Euh, quand vous allez venir poser votre brosse, il va falloir faire attention à ce que le dessous de la brosse ne vienne pas au-dessus du dessous de la plaque de médium. Euh, C'est tordu. Hein. Le dessous de la brosse ne doit pas venir au-dessus de ça. C'est simple. Avec trois peignes de sécurité, donc voilà, je prépare mon réglage. Donc, vous mettez votre morceau de bois que vous allez usiner sur la défonceuse. Vous faites en sorte que les, les poils de la brosse viennent en dessous de l'épaisseur de votre morceau de bois. Vous laissez, euh, je sais pas, 2-3 mm plus 3 que 2 hein. vous faites pareil pour les presseurs vous allez les rajouter autre part vous en mettez autant que vous en voulez vous venez bien verrouiller vos presseurs et vous y allez et je vous garantis que et je ne triche pas hein, je, je vous promets que je ne triche pas vous pouvez y aller, ça ne reviendra pas c'est strictement impossible du fait que les poils se mettent en biais et qu'ils soient légèrement en dessous de l'épaisseur du bois euh, ils ne vont pas pouvoir se tordre et il y a tellement de poils que c'est garanti ça ne reviendra pas alors là j'ai qu'une fraise de 8 de 6,35 enfin 6,5 mm je pourrais mettre une grosse fraise de 40 mm de diamètre si je passe mon morceau de bois et en laissant le truc comme ça sans y toucher ça ne reculera pas, il n'y aura pas de kickback c'est strictement impossible bien sûr plus vous mettrez de, de brosse à, à ongles votre morceau de bois plus vous serez en sécurité évidemment euh, en l'occurrence euh, pour ces petits usinages là avec des petites fraises un seul suffit si vous voulez bien plaquer votre euh, votre morceau de bois sur les joues de la, du guide de parallèle de défonceuse euh, mettez en ça coûte rien ça mange pas de pain c'est plus sécuritaire il faut juste faire attention à pouvoir passer le poussoir de sécurité Faut pas être gêné en fait Donc euh, C'est pas très compliqué à réaliser C'est super simple Je vous, je, je vous le redis hein, euh, C'est à, à portée de tout le monde euh, Et ça coûte vachement moins cher Que les conneries de peigne machin. Alors c'est sûr vous, avez, vous, vous allez me dire T'aurais pu les faire en, en médium tout Enfin tout en médium Ouais c'est vrai Mais j'aime bien me faire chier Et je pense que depuis le temps que vous me suivez Vous avez compris que ben, j'aime bien me faire chier Donc euh, <rire> J'aime bien le principe, je, je l'utilisais sur mon bout sur mon de rate et sur mon routeur boss. Vous verrez ce que c'est dans des prochaines vidéos. Euh, c'est super sécuritaire, ça coûte pas cher et c'est simple à faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le, le principe. Je vais vous faire une petite démo vite fait à l'arrache. Je vais baisser un petit peu ma fraise de défonceuse parce que j'ai pas envie de la péter. Je vais créer que ça coûte. Alors, regardez bien, je vais mettre la défonceuse en route. Alors je vous, je vous garantis que je triche pas, il hein, n'y a, a pas de tour de magie. Dans ce sens-là, ça va. Dans ce sens-là, en reculant, ça va aller forcément. Alors quoique il y a ma fraise qui gêne, donc ça ne peut pas aller. Donc je suis comme un con maintenant. Voilà. Euh, je ne triche pas. Je ne veux surtout pas mettre votre sécurité en jeu. C'est-à-dire que si vous vous blessez à cause de moi, ça me ferait vraiment chier. Donc, bien sûr, il y a quand même les précautions d'usage à prendre. On fait gaffe à ses petits doigts quand on manipule le machin. Quand on règle sa fraise de défonceuse, ben on la débranche. Enfin, il y a plein de petits euh, trucs comme ça. Il faut faire super gaffe. Donc, le, le système est éprouvé. Et depuis de nombreuses années, parce que je ne suis pas le premier à le montrer, euh, on, y a, on voit beaucoup ça en Angleterre. C'est un système fiable. Je répète, pas cher c'est simple à mettre en place Bon là évidemment j'ai mis des serre-joints parce que je n'avais pas encore les petits pipiou pour venir serrer il faut que je les réalise alors la conclusion c'est que pour des sommes modiques on peut faire de l'outillage très facilement enfin de l'outillage, des accessoires d'outillage très facilement euh, je vous répète 1,67€ plus les chutes de bois je compte pas le gasoil pour aller chercher euh, évidemment le, la matière euh... Vous Voyez que c'était effet très facile à réaliser. Euh, bleu, blanc, rouge. On est patriote, on n'est pas euh, donc je vous répète que c'est très facile à faire. Ça coûte rien et c'est super sécuritaire. Et je le répète encore une fois je ne mettrai jamais votre euh, intégrité physique en danger. C'est à dire que je ne veux pas que vous coupiez à cause de moi si vous respectez ce que je fais. Alors, j'ai pas la science infuse, loin de là. Si je fais ça, c'est que je suis sûr de moi. Il n'y aura pas d'accident de mon côté. S'il y a un accident, c'est que j'ai fait une boulette, mais pas sur ça. Enfin, à mon avis, pas sur ça. Hein. Euh, en tout cas, faites très attention à vos petits doigts. Vous en avez 10. J'en ai 10. Ça fait bientôt 27 ans que je pratique. Et ils sont toujours là. Je travaille toujours en sécurité. Bon, bien sûr, je ne pratique pas comme un professionnel. C'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis loin de là. en attendant, je fais toujours attention à ce que je fais je n'ai pas le souci du rendement c'est bien ça qu'il faut qu'on se mette en tête nous les bricoleurs du dimanche on n'a pas le souci du rendement donc on prend son temps on fait super gaffe euh, ça mange pas de pain de toute façon euh, si on n'y arrive pas on recommence on refait mais on se précipite pas c'est là que vient le danger et surtout la routine aussi si vous vous êtes commencé à devenir routinier dans vos créations ou n'importe quoi dans vos usinages c'est là que va arriver la catastrophe. Un conseil, faites gaffe à vos petits doigts, encore une fois. Je ne suis qu'un petit menuisier euh, du dimanche, hein, on peut le dire. Mais en, en attendant, j'essaye un maximum de travailler en sécurité. Alors ça fait beaucoup de sécurité tout ça, mais euh, vaut mieux le répéter dix fois plutôt que d'avoir un carton. Et croyez-moi, euh, ça arrive relativement vite. Bon, moi, ça m'est arrivé pas sur les doigts, autre part. <rire> euh... Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vois encore arriver la pluie de petits pouces rouges. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les tirageux, allez, faites-vous plaisir. Je vais même en mettre un pour vous. Ça va me faire plaisir. Euh, de toute façon, je n'en ai rien à faire. Ma chaîne n'est pas monétisée. Donc, pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces petits accessoires pourront vous dépanner dans le futur. Euh, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire. Même si ça vous a pas plu, mettez-en un quand même. Euh, on progresse en étant critiqué, positif ou négatif. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, pareil, posez-les, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Soit sur mon Facebook, n'hésitez pas à y aller pour ceux qui qu'on Facebook, ou sur Instagram, ou sur ce que vous voulez, je suis dessus, Créolinium, vous cherchez, vous me trouvez, il n'y a pas de problème. Donc c'était Franck pour Créolinium.fr. à bientôt les amis. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.